Pour une euh, information efficace de, du public, c'est de mettre en œuvre la possibilité de comparer les différentes institutions financières. Donc nous veillons à ce que sur notre site il y ait un comparateur de prix, de tarifs, et que l'information correcte doit être donnée, notamment sur le taux effectif global, sur les, les différentes durées de d'amortissement des prêts sur les conditions d'accès aux prêts nous accompagnons donc de A à Z euh, le, le consommateur en lui donnant le maximum d'informations sur les produits qui sont annoncés par les opérateurs financiers tels que les banques et les assurances dans le cadre donc du déroulement de, de l'information à la clientèle euh, nous faisons face à de nombreux défis auprès des institutions financières d'abord sont les appellations de services ne sont pas conformes, identiques. Les appellations varient d'une banque à une autre. Donc, il nous est pratiquement difficile de contrôler si les mesures que la Banque centrale a édictées, si elles sont respectées. Il nous est difficile de, de comparer les banques en termes de services parce que le, la nomenclature des services diffère complètement d'une banque à une autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau informatique, parce que nous avons mis le comparateur de, de tarifs dans notre site web www.oksf.sn pour permettre aux clients de pouvoir comparer les différents services. Mais dans ce comparateur de tarifs, nous nous heurtons à un problème, c'est-à-dire de symétrie, de l'information vis-à-vis des banques et de l'observatoire. Ça, c'est aussi une autre difficulté. Les informations qui sont données par les banques ne sont pas les mêmes en ce qui concerne ce qu'on appelle la nomenclature des tarifs. L'intitulé des commissions change d'une banque à une autre. Donc, il nous est matériellement et techniquement difficile d'opérer à, à une comparaison pour le bien de, du consommateur.